Hola chicos y chicas Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir quatre figures essentielles de la salsa cubaine, plus précisément le casino. Toujours en musique d'abord, c'est parti Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. C'est parti pour les explications. Alors première figure à la Cubana en position fermée. On commence avec une base salsa et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Préparation, les garçons, vous allez lever votre coude droit pour partir vers l'avant. Là, il y aura le jeu de bras en haut, en bas, en haut. Donc je vais avancer. 1, 2, 3, et me mettre face à ma danseuse sur le temps 3. Donc, vous faites un demi-tour, progressivement, le quart de tour sur le 3. 1, 2, 3, et ensuite sur le 5, 6, 7, vous ouvrez l'épaule vers la droite. 5, 6, 7, en faisant toujours le jeu de bras. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Il faut que le bras gauche soit plus haut que la tête de votre danseuse. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Pour ce pas-là, on se base sur le pas du déplacement. Le pas s'appelle à la cubane. On va toujours rester en position fermée. Les filles, vous allez avancer et tourner sur le temps 7, 8. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Les garçons, on laisse toujours le passage pour les filles sur le temps 5. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Alors, si vous n'avez pas les bases du casino, de la salsa cubaine, on vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour voir le premier cours de salsa cubaine. Deuxième pas, cortico ou cortico doble. Au niveau des pas, c'est des petites bases à la cubana. Donc, ça fait 1, 2, je tourne et sur place, 5, 6, 7 et 1, 2, 3. 5, 6, 7. Pour les garçons, on fait vraiment un pas sur le côté pour libérer le passage pour les filles. Donc ça fait côté avance, avance, tourne sur place. 5, 6, 7. Côté avance, avance, tourne. 5, 6, 7. Les garçons, vous allez guider votre danseuse sur le temps 2. Donc l'amener vers l'avant. Ça fait 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5 6 7 vous pouvez toujours avoir le pouce dans la main hein, et décrocher les, les autres doigts faire donc 1 2 3 5 6 7 1 2 3 sa main tourne autour du pouce 6 7 par contre euh, cortico c'est tout petit donc votre danseuse doit rester dans vos bras vous devez jamais la laisser partir donc ici je vais le montrer de ce côté 3 4, je baisse mon bras 2 3 j'ai toujours le contact avec elle ensuite je vais remonter 5 6 7 On remonte 3 4 et 1 2 3 5 6 7 vous faites ce geste là pourquoi pour que la danseuse puisse passer son bras gauche sur votre épaule droite 1 2 3 elle passe et ensuite 5 6 7. une deuxième option pour le cortico doble les garçons on va lâcher la main droite sur le temps 3 1 2 3 et ensuite, passez notre main droite par-dessus son bras gauche. 5, 6, 7. Pour venir chercher sa main droite. Donc, ici, on vient en position, main ferme. Et les filles, vous plongez votre bras pour venir chercher notre épaule droite. Donc, ça fait 3, 4, 1, 2, 3, on passe. 5, 6, 7. Et ensuite, on guide qu'avec la main droite. Donc, pareil, vers la gauche. 3, vers votre droite, pardon. 3, 4, 1, 2, rechange de main. 5, 6, 7. Passez à la. Et Sakala. Paseala, à la, donc c'est la promenade. Sakala, c'est le tour à droite pour les filles. Ça s'enchaîne d'habitude, hein, c'est toujours ensemble. Donc, pour le passer à la, c'est une base à la kubana pour les filles. Les garçons, vous allez faire une base rumba et l'idée, ça sera toujours d'être en opposition. Donc, ça fait, on part avec une base salsa au début. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Les garçons, ici, vous amenez votre danseuse. À votre gauche, avec l'aide de votre main droite, les filles, il faut être bien ici accrochées sur notre épaule. Donc ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. À chaque fois, on vient en opposition. 5, 6, 7. Pour donner plus de style dans les bras, vous baissez sur le 1, 2, 3 et vous montez. 5, 6, 7. Si on rajoute le sac à la ce qui va changer, c'est qu'on va lever les bras sur le temps 3, les garçons. Il y aura un changement de position de main. Donc après un passé à là. 5 à la 6, 7, on s'arrête à 3. 1, 2, 3. Vous, vous avez fait votre base rumba Et s'il y a un changement de position de main, on vient paume contre paume sur le temps 3. Quand vous voulez faire le sakala, on supprime ce geste-là. Car on ne peut pas baisser le bras. 1, 2, 3 et monter. Donc, euh, vous pouvez faire passer à la une fois, 3, 5, 6, 7, la deuxième fois. 1, 2, en haut. Et l'idée pour les filles, c'est de sortir sur le temps 5. Donc, d'avancer. La jambe gauche sur le temps 5 et directement pivoter pour venir sur le 6, sur votre jambe droite. 6 et 7, on revient vers le garçon. Pour nous, ça fait 1, 2, 3, base rumba, 5, 6, 7, on repasse devant notre danseuse. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On va juste lever le bras sur le 3, cela signifie tout de suite le tour à droite pour les filles. 1, 2, 3. 5, 6, 7. On peut également lâcher le bras sur le 3, donc le lâcher vers le haut. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et revenir à la chercher sur le 7. Si on veut frimer euh, un petit peu, les garçons, vous pouvez faire un tour extérieur. 1, 2, 3, en tournant vers votre droite, 6, 7, pour venir chercher la danseuse. Donc ça fait 1, 2, 3, vers ma droite, 5, 6, 7. Dernier pas pour aujourd'hui, le pas le plus important sans doute de la salsa cubaine, le pas du dilequeno et Casino. Donc c'est le passage, le Dilekeno c'est le passage de la danseuse de droite à gauche et donc d'une position fermée à une position ouverte. Et ensuite le pas du Casino, c'est quand on revient chercher la connexion sous le temps 5. Alors on va décortiquer ce pas là, on va tourner de l'autre côté. Donc les filles font un moitié de pas à la kubana. donc elles avancent sur le 1, 2, 3. Euh, attention les filles, vous faites votre 1 euh, sur place. Le 1, c'est vraiment la pas, le pas pardon, de l'appui. Hein, si vous faites un grand pas en arrière, ce n'est plus un appui. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. On fait juste un quart de tour au lieu de faire un demi tour. Là, vous êtes en appui sur la jambe droite, la jambe gauche est légèrement pliée. Et sur le 5, 6, 7, vous faites trois quarts de tour à droite en avançant. Donc ça fait 5, 6 et 7. Encore une fois. Ça fait 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc attention, il y a bien le temps mort sur le temps 4. Alors on refait une fois, on s'arrête sur le temps 4 pour marquer le temps mort. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. On, est bien, on appuie sur la jambe droite sur le temps 4 et ensuite sur le 5, 5, 6, 7. Pour les garçons sur le temps 1, vous avancez avec votre jambe gauche. Attention, c'est vraiment un petit déplacement du poids du corps vers l'avant, avec l'épaule gauche qui part en avant. Hein, c'est comme si votre épaule gauche, regardait dans les yeux votre danseuse sur le 1. 1. Et ensuite, vous faites un quart de tour à gauche sur le temps 3. Ça fait 1, 2 et 3. On est bien en appui sur la jambe gauche sur le temps 3. Donc ça fait 1, 2, 3. Et ensuite, on se décale à droite. 5, 6, 7. Donc, si on le fait en couple, ça fait un pas de salsa au début, 1, 2, 3, 5, 6, 7, on baisse le bras, 1, 2, 3, 5, 6, 7. On le refait de ce côté. Attention de bien plonger le bras gauche, les garçons sur le 1, comme, comme qu'on fait passer à là. Donc ça fait salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je pousse ma danseuse sur le temps 2. Pour la faire avancer, ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Et là, on reste. Les garçons, on appuie sur la gauche, les vies sur la droite. Et sur le temps 5, on pousse notre danseuse, on garde le bras gauche en bas. 5, 6, 7. Alors, le pas cassino, on l'appelle aussi Dilekesi ou guapea, On fait notre 1 sur place. On va poser le 2 et ensuite tourner sur le 3. Donc, ça fait 1, 2, 3. Le pas qui est à l'extérieur, la jambe qui est à l'extérieur, pardon, est en flexion. Gauche en flexion pour les garçons, droite pour les filles. Donc ça fait 3, 4, 1, 2, 3. On vient chercher avec notre main droite, son bras gauche. Sur le temps 5, on va avancer la jambe droite, les garçons, les filles la jambe gauche, et venir chercher la résistance. Donc les filles, il faut résister pour avoir les coudes devant sur le temps 5. Ça fait 5, 6, 7. Et ensuite, c'est toujours répétitif. 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pour revenir en position fermée, on va garder sa main, on ne va pas la lâcher. 2, 3, 5, 6, 7. Et on fait cortico, ce qu'on a vu au début du cours. 1, 2, 3, position fermée, 5, 6, 7.